Je m'excuse d'avance pour la qualité sonore de cette vidéo, je pensais pas que ça allait rendre un son aussi chelou. J'espère que ça va pas trop vous déranger. En tout cas, je vous promets que pour les prochaines, je ferai attention ce sera beaucoup mieux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gaming. Enfin, j'en retourne une, ça y est. Euh, ça fait un moment que je voulais en refaire, mais je ne savais pas quel jeu, je savais pas quoi, et puis je suis pas une grande grande joueuse de jeux vidéo non plus. Mais ça veut pas dire que j'aime pas ça. J'aime plutôt bien tout ce qui est jeu de stratégie, de gestion et aussi jeu de scénario, donc comme ça va être le cas avec le jeu d'aujourd'hui. Le jeu s'appelle Miravir. Maravir, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un autome game, donc c'est un jeu de romance un petit peu, dans lequel on va incarner une héroïne qui va se retrouver propulsée dans un monde parallèle, je pense, avec des histoires de dieux et de déesses. Et elle va rencontrer sur sa route plusieurs personnages qu'elle pourra plus ou moins séduire selon ses affinités, voilà. Oui, il y a aussi une quête personnelle, notamment sur ses origines. Et je sais qu'ils ont vachement bossé sur l'univers avec différents peuples, différents royaumes, donc je suis super curieuse de voir ça. Je sais tout montrer la bande-annonce sur YouTube. Vous avez un peu une idée des décors, comme ça. Donc c'est vraiment une sorte d'automégaine slash visuelle nouvelle, c'est souvent le cas en général des les sont magnifiques. Enfin, je me le les du moins j'espère, puisque ça fait très longtemps que j'attends ce jeu. Je vous en parle après. Voilà voilà <rire> Ce jeu ça va faire 4 ans que je l'attends. De base il devait sortir en 2017 mais pour plein de raisons, bah, ils ont pris du retard, ils ont voulu vraiment soigner au maximum possible leur univers etc. Donc il sort qu'en 2021, puis avec le Covid et tout ça, bien sûr, ça n'a pas aidé. Et je suis toujours aussi impatiente de le découvrir, voilà, mon envie ne s'est pas diminuée au fil des ans, donc c'est vrai que parfois j'oubliais un peu l'existence de ce projet, mais heureusement grâce aux réseaux sociaux, à Youtube, à Facebook, etc., j'ai réussi à me tenir au courant et à avoir des informations dessus. Mon seul regret c'est que je m'étais vraiment préinscrite sur le jeu depuis 4 ans et que normalement quand vous étiez pré vous aviez une tenue cadeau offerte, machin bidule. J'ai pas réussi à retrouver mon compte et comme il n'y a pas encore l'option mot de passe oublié, ben je sais pas, je sais pas. Voilà, donc j'ai pas retrouvé mon compte, j'en ai créé un nouveau. Tant pis Je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. Franchement, j'ai encore touché à rien, je me suis juste connectée. Et voilà, je vais découvrir ça en même temps que vous. A savoir que je ferai peut-être pas le jeu en entier parce que je pense pas. Il faut que je demande d'abord l'autorisation au créateur quand même. Je sais même pas si cette vidéo verra le jour, j'espère. Au moins que vous voyez le début du jeu pour vous donner envie ou pas. Commencez, calendrier peut-être. Est-ce que. D'accord, j'ai gagné. Quelle surprise te réserve la bulle mystère. Pop là et découvre ton cadeau. D'accord? Allez où la bulle, c'est ça? Non. Ah c'est ça, pardon. La découverte. Youhou Du coup c'est une version bêta, c'est-à-dire que le jeu n'est pas totalement terminé, mais il voulait quand même l'ouvrir au public. Donc des améliorations vont être apportées, etc etc. Et je sais aussi que l'énergie n'est pas cumulable, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut faire hein, d'abord Avatar, ça me paraît assez. Euh... Aucun avatar, ajouter un personnage, non, je peux pas pour l'instant. Choisir un titre, est-ce que je peux faire ça Non. Donc je pense qu'il faut que je débloque dans l'histoire. L'atelier, c'est en développement. Le sanctuaire, mes souvenirs, donc ça, peut-être que je commence l'histoire en fait, ce qui me paraît pas mal. Ah ben voilà Eh bien je de joue, tout simplement. Personnalisation, couleur de peau, claire, mat foncé, c'est bien d'avoir fait ça. Bah moi je vais mettre claire parce que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Coupe de cheveux courte, ondulée, longue. J'aime bien les cheveux courts comme ça. Alors leur roux par contre je trouve vachement châtain, mais bon. Je vais rester rousse parce que j'adore cette couleur de cheveux. Et pour le style chic rock ou bohème. Alors, clairement je suis désolée, mais rock quoi. <rire> C'est parti Ah, il faut que je clique sur « Commencer », oui, c'est mieux. <rire> je pense que je vais couper le son parce que je ne sais pas comment le régler. Ah d'accord, c'est bon. Je vais le mettre à 10%, ça me paraît pas mal comme ça. L'écho d'une cloche vient d'annoncer minuit. J'aime vraiment beaucoup. Ah, je peux mettre en grand écran, trop bien. J'adore les dessins. Assise sous le faible anneau d'une lampe, appuyée contre le bois pâle du porche, je fixe la voûte céleste. Voilà deux jours que nous sommes arrivés chez ma grand-mère, Adam et moi. Et comme tous les étés, une étrange sensation m'étreint le cœur. Les souvenirs refont naturellement surface, me submergeant et me laissant étourdi par leur intensité. Je suis obligée de me rappeler que c'est ici que l'on m'a découverte étant bébé. Ici que j'ai acquis l'amour de parents attentionnés. Ici que tout a commencé. Pas mal, mais j'aime vraiment trop l'illustration, elle est trop trop belle. Ici, ou plutôt là-bas, dans cette forêt. Pensive, je laisse mon regard glisser lentement sur le ciel et est est contre ces armures sombres que je distingue à peine. Les Là, les ramures sombres, les armures, quand je t'ai là, je comprends pas. <rire> C'est comme une sorte d'incompréhension pesante qui m'écrase le cœur. Un fait que personne n'a jamais pu expliquer, nimbé de mystère et d'angoisse. Qu'est-ce qui a bien pu se produire à cette époque-là Pourquoi m'a-t-on abandonné Et pourquoi ici Est-ce que je le saurai un jour Je me demande si le fait de ne pas connaître mes origines n'est pas la raison pour laquelle je me suis, je ne me suis jamais senti chez moi nulle part. Où que j'aille, quoi que je fasse, pourtant, étrangement, je ressens comme une connexion puissante entre cet endroit et moi. Quelque chose d'intime, sur lequel je n'ai jamais su mettre de moi. Mais à quoi tu penses encore, June Un soupir m'échappe, mais à quoi bon vous ça sait, Il y a des choses qui ne changeront jamais, autant faire avec. C'est pas joyeux hein, comme début, mais j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance. En plus, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a vraiment eu le soupir. Adam est parti nous préparer un encas. Il farfoute dans le frigo depuis un moment. Je peux l'entendre d'ici avec cette discrétion habituelle. J'imagine qu'Adam c'est notre frère, si j'ai bien compris. Heureusement qu'il est là, lui, pour chasser les nuages qui planent sur mon cœur. Son frère ou son copain, je sais pas trop. June, tu veux de la mayonnaise dans ton sandwich Tiens, quand on parle du loup... Sa voix forte brise le fil de mes pensées, me faisant presque sursauter. Mi amusée, mi prudente, je le réprimande d'un timbre nettement moins élevé, un sourire aux lèvres. Adam, tu tiens vraiment à réveiller ma grand-mère Mais je ne l'écoute déjà plus. Là-bas, à la lisière du bois, une lueur s'est mise à danser, avant de disparaître tout aussi soudainement. Ouh Comme si j'étais montée d'un ressort, je me lève d'un mot. La méfiance s'installe. Qu'est-ce que c'était La fille du voisin qui essaye encore de m'espionner, peut-être je fronce les sourcils et plisse les yeux. Si c'est le cas, alors elle n'est vraiment pas très discrète. Dans le doute, je fais quelques pas dans l'herbe haute pour m'éloigner de la lampe qui indique ma présence. Je reste aux aguets, le regard braqué sur la zone incriminée. Il n'y a pas la mer entre les deux Non, ce n'est pas la mer, c'est de l'herbe. <rire> Autant pour moi. Mais plus rien ne bouge par là-bas. Tout reste calme et sombre, immobile. Bon sang, j'ai rêvé ou quoi Intrigué, le corps tendu, je fais un pas. Puis un autre. Et encore. J'ignore ce que c'était. S'il y a du danger ou non. Mais peu importe. Très vite, je réalise que ma raison est en perte. Je suis happée, hypnotisée. Je sens juste qu'il me faut à tout prix découvrir ce qui se trame dans cette forêt. Go girl Sois prudente, mais go girl Pourtant, à mesure que je progresse, les yeux fixés sur mon but, une impression de malaise s'empare de moi. Ouh. Quelque chose flotte dans l'air, je le sens. C'est électrique, comme la promesse latente d'un drame qui se prépare. J'ai les oreilles qui bourdonnent, le cœur qui pulse lourdement. Dans mon dos, l'exclamation étonnée d'Adam découvrant que j'ai disparu m'interpelle à peine. Je n'y fais pas attention. J'en suis incapable, car mes yeux ont de nouveau capté la lumière. Il ne s'en décroche plus. Oh. J'accélère le pas, et plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'une bulle est sur le point d'éclater dans mon cerveau. J'y suis presque. June C'était Adam. <rire> Adam m'appelle, alimentant l'urgence qui m'en sert les côtes. Mais ses yeux n'étant guère habitués à l'obscurité, je suppose qu'il lui faudra un certain temps pour apprivoiser les ténèbres. Tant mieux, je ne veux pas qu'il me rejoigne. Qu'il reste là où il est. Moi, je suis déjà loin. Je touche, je touche presque au but. La forêt peut bien se refermer autour de moi. Je ne désirais pas de mon chemin. « Eh ben dis donc, on est vachement hypnotisé quand même, là on est en train de n'avoir rien à cirer de notre pote, copain, frère, je m'en rappelle plus. » La revoilà, la petite bulle qui s'agite dans mon cerveau, qui ricoche contre les parois nerveuses de mon crâne. C'est étrange, je ne sais soudain plus si je rêve ou non, mais je m'en moque. Là, dans ce cocon d'obscurité à l'atmosphère étouffante, j'avance. Et je l'atteins enfin, la source de l'étrange lueur, magnifique et douce perçant les ramures pour achever sa course, sur un sol recouvert de mousse, je la contemple béatement. De quoi s'agit-il D'un faisceau de lune Incroyable. pur et d'une beauté mystique, il irradie puissamment, noyant l'espace en me gardant hypnotisé. Lentement, à la fois subjugué et intimidé, je m'approche de lui dans l'espoir de pouvoir l'atteindre, en tendant la main devant moi. Oh <rire> Où Je voulais toucher ce faisceau je le voulais de tout mon cœur de toute mon âme mais quand je l'ai fait quand je l'ai enfin atteint comme des griffes surgies du néant un profond désespoir s'est accroché à moi c'est pas très joyeux comme début puis tout a disparu tout La Le début, <rire> Quelle excitation, messieurs dames Succès débloqué, pour commencer. Alors oui, c'était une sorte de prologue, j'imagine. Euh, succès, clique pour voir les récompenses. Je comprends pas trop, là, du coup. Ah, c'est pour voir celles que j'ai acquises, d'accord, ok. J'ai compris. Bon, bah, c'est parti pour le chapitre 1. On va pas s'arrêter là, quand même. Lorsque ma conscience refait surface... Je me découvre en train de graviter dans un lieu irréel, totalement hors du temps et des âges. J'ignore quel est cet endroit, ni même si je suis toujours vivante, mais étrangement, je ne ressens pas la peur. Je flotte simplement au cœur de cet abyss lumineux, sans lutter, comme si j'étais enveloppée dans du coton. L'esprit infiniment serein. du moins, jusqu'à ce que mon esprit ne se fasse happer par un lointain murmure, Tu es de retour. C'est étrange la façon qu'a cette voix de me transpercer. Je la sens me chatouiller l'épiderme tout en me faisant vibrer d'une émotion diffuse. Fais attention. Méfie-toi de l'aide que l'on voudra t'apporter. Méfie-toi d'eux et de lui. Je ne veux pas me méfier d'eux ni de lui. Oh là là, quelle est belle. Je bois vos paroles, madame. À ces mots, une puissante vague d'inquiétude éclore en moi. Et c'est pire lorsqu'une silhouette se matérialise sous mes yeux écarquillés. D'abord floue, elle prend peu à peu les traits d'une femme à la vie étalée. Hélas, malgré tous mes efforts, j'ai le plus grand mal à la distinguer. Elle n'est qu'un visage brouillé, une esquisse trouble et inconsistante. Outre sa voix, la douceur poignante, c'est son regard, empli d'une profonde détresse, qui perce mon cœur presse. Puis subitement, tout s'accélère. Elle tend les bras vers moi et s'élance telle une ombre fantomatique pour s'évaporer à mon contact. Va, éveille-toi. <rire> je suis à fond Avec une brutalité qui me laisse inerte, j'expulse l'air de mes poumons. <rire> ouais, vous avez vu, je suis une bonne actrice. <rire> bon sang, c'était quoi ce rêve j'ai l'impression de m'éveiller après un siècle de sommeil. Je suis étendue sur le dos, totalement crispée, le cœur battant à tout rompre. Enfin, c'est du loupé une phrase. Du calme. Réfléchissons. Qu'est-ce passe-t-il Et surtout, qui était cette femme dans mon rêve Pourquoi ces mise en garde Les interrogations fusent dans mon esprit. Incapable de comprendre ce qui se passe, tout comme de retracer le fil de ma soirée. Je pousse un long soupir infligé. Restons calmes. Peut-être que je peux me concentrer sur mes autres sens. C'est à ce moment-là, en me focalisant sur mon ouïe et mes autres sens, qu'il me semble alors entendre le bruit des vagues, sentir une odeur curieusement saline. C'est complètement surréaliste. Peut-être suis-je toujours en train de rêver. Cependant, si c'était le cas, ressentirais-je cette douleur Ma seule consolation, c'est que, même sans voir, je peux sentir la tiédeur du soleil et la brise du vent contre ma peau. Mais ne fait-il pas nuit lorsque... Lorsque quoi, d'ailleurs Les secondes s'étirent, monter en moi un immense élan de frustration. Ravalant mon appréhension, je me fais violence pour passer outre la douleur, outre l'angoisse. Je ne peux pas rester ainsi. Dès que mes paupières s'entrouvent, une lumière éblouissante m'agresse la rétine. Le soleil inonde ma vision, tout devient flou, tout éclate. J'ai à peine le temps de m'habituer à cet éclat féroce, quelques secondes tout au plus. Un visage entre soudainement dans mon champ de vision. « Ah, enfin quelqu'un <rire> !»« Oh, par voline Ça alors »« Qu'est-ce que tu es ?» Le souffle coincé dans mes poumons, par réflexe, je fonce les sourcils. Je m'attendais à tout sauf à rencontrer quelqu'un comme lui, d'aussi jeune. Prenant le temps de m'habituer à la luminosité ambiante, complètement déboussolé, je le dévisage attentivement. « Comment ça Qu'est-ce que je suis Et lui alors, d'où il sort ?» Hum, « Être incertaine ou ne rien dire Eh bien, moi, je préfère être incertaine. »« Pardon, mais... » Les mots se coincent dans ma gorge. Je crois bien que le stress que je ressens n'a aucun équivalent. Impossible d'apaiser l'appréhension qui me laboure l'estomac. En même temps, vu les émotions que as ressenties en touchant l'éclat de lumière et en plus le fait que tu te retrouves dans un monde parallèle, avec une lumière derrière toi, bref, je peux comprendre que ce soit un petit peu l'angoisse. Tâchons quand même d'y voir plus clair dans cette affaire. Avec quelques difficultés, mais sans toutefois le quitter du regard, je me redresse en me prenant appui sur mes deux bras. Il me faut un moment alors pour prendre conscience de mon environnement. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup cet environnement. On n'est peut-être pas si mal finalement dans ce nouveau monde. Lorsque mes yeux vagabondent aux alentours, et que je découvre cette plage pour le moins exotique, mon cœur rate un battement. Mais qu'est-ce que je suis ici si, si Exprimant tout haut le fond de mes pensées, l'espace d'un instant, j'oublie la perdu dardée dans ma direction. Je me mets à fouiller nerveusement dans mes poches pour en sortir mon téléphone. Avec les mains tremblantes, je l'inspecte fébrément. Il ne semble pas cassé, mais comment ça, aucun réseau n'est détecté oh <rire> Tout ceci commence sérieusement à m'agacer. Mais t'agaces pas, meuf, regarde, c'est beau autour de toi. Dans quoi me suis-je encore empêtrée C'est une caméra cachée, c'est ça Quelqu'un est planqué dans le coin et se marre en attendant de voir ma réaction Un désagréable pressentiment me colle à la peau. Mon estomac se noue, mon pouls s'accélère. Je crois qu'en réalité, seule la présence de ce jeune garçon m'empêche de totalement céder à la panique. Et si des mains de la pauvre, ben, elle est vraiment sujette à ses émotions, hein J'essaye de me remémorer le rêve que j'ai fait avant de me réveiller ici. Mais la seule chose que cela fait ressurgir, c'est une multitude de frissons glacés le long de ma peau. « Ok, réfléchissons. Peut-être que j'ai été drogué, Mais dans quel but ?»« Mais quoi Quelqu'un t'a drogué ?»« J'ai un peu de mal à imaginer quelqu'un faire un coup pareil. » Je le réponds sans même le réaliser, tant que ça me préoccupe. « En tout cas, si j'ai été victime d'une mauvaise farce, il est hors de question que je en perde tous mes moyens. »« C'est pas mon genre. C'est fou comme tout ceci me semble grotesque subitement. »« Grotesque et cruel. <rire> » Poussant un long soupir, une nouvelle fois, J'essaye de refaire le point sur la situation, occultant mon mal de tête. Si un enfant est ici, ses parents vont peut-être pouvoir m'aider à y voir plus clair. Non Dis-moi, tes parents sont dans le coin Mais tout à coup, il ne semble plus faire attention à ce que je dis. Le visage froncé sous l'assaut d'une intense réflexion. C'est tout juste s'il ne pointe pas son bâton sur moi. Mais pourquoi tes cheveux sont devenus comme ça Je sais ce que tu es. Tu es une créature de malveille. <rire> de mal à veiller, on va dire. Tu es une créature de malavère, le dieu de l'océan. J'ai raison Euh, non. Plaisanter nerveusement, le gronder, jouer l'indifférence. Hum. J'hésite entre jouer l'indifférence ou plaisanter. Je vais plaisanter nerveusement. Quoique non, si elle veut faire semblant d'être une créature... Non, allez, je vais plaisanter nerveusement. Qu'est-ce que tu me racontes J'ai une algue sur la tête, c'est ça Malgré le sérieux de la situation je pouffe nerveusement face à tant d'innocence. Ces parents m'ont vraisemblablement bien traversé d'histoire folklorique, je ne vois pas d'autre explication. Un brin nerveuse, je me passe quand même la main dans mes cheveux, juste au cas où. Lorsqu'une mèche tombe devant mes yeux, je me décompose. « Pourquoi mes cheveux sont-ils blancs ?» Elle amena dans la reine des neiges. « Sérieusement, si c'est une mise en scène, elle est vraiment de très mauvais goût. C'est de pire en pire, qui m'a fait ça ?» Un pic de stress déchaîne mon cœur dans ma poitrine, tandis que mon esprit envisage aussitôt les pires des possibilités. Décidément, la pauvre, n'est pas tranquille. Hein y a-t-il autre chose de changé chez moi Nerveusement, de quelques gestes fébriles, j'inspecte les parties visibles de ma peau. A priori, rien d'autre ne semble avoir changé. Pendant ce temps, le petit garçon, qui jusqu'à présent mes pieds sans piquer mot, se redresse avec l'intention évidente de me planter là. Par réflexe, plongeant dans sa direction, je parviens à le retenir par le poignet. Hé, hey, on n'agrippe pas les gens comme ça, meuf. Hé, hey, attends Stoppé net dans son élan, il s'arrête pour me regarder. Cette fois, ce n'est pas une lueur de curiosité que je distingue dans ses yeux, mais un soupçon de crainte bien réel. Attends une petite minute, toi. Il y a plusieurs, Il y a plusieurs points que j'aimerais éclaircir avant que tu files. Oui, premièrement, découvrir qui va l'abruti qui m'a tendu ce piège odieux. Que je lui torne le cou. Mais mon grand frère m'attend, je ne peux pas rester ici. Oh, est-ce qu'il est ici Vers la forêt, je crois. Et est-ce que par hasard, tu aurais vu quelqu'un d'autre sur la plage Quelqu'un qui m'aurait amené ici Non, j'ai vu personne. Mais peut-être que mon grand-père saura, lui. Ton frère hein. Tu crois qu'il peut m'aider à rentrer chez moi mmh, T'habites loin Je. Euh. Mince. Comment lui dire que j'en ai aucune idée Pour ça, il faudra déjà que je sache où je me trouve, effectivement. Peu importe, il t'aidera. Je vais le chercher. Je suis prise de court et cela me rend nerveuse. Je le connais à peine, son frère. Peut-être est-il responsable de ma situation après tout dont mon rêve m'a expressément mise en garde. Mais malheureusement, pas le temps de terminer ma phrase, qu'une fois encore, le petit cherche à me fausser compagnie. Je le retiens à nouveau par le poignet. « Attends, s'il te plaît, je... Tu aurais pas un téléphone que je puisse passer un coup de fil rapidement ?»« Téléphone... Passer un coup de fil, ça veut dire quoi ?» À sa réplique, bien malgré moi, je lève les yeux au ciel. « D'accord. On a l'air d'être dans un coin reculé, mais quand même... J'ai besoin de téléphoner un ami à moi, tu comprends pour prévenir mes proches de ce qui m'est arrivé. Écoute, je ne sais absolument pas comment je suis arrivée ici. Je suis perdue, frigorifiée, fatiguée, me pas grand-chose. Affligée, je porte sur lui un regard las. Après tout, il a peut-être raison, avec un peu de chance. Son frère saura quoi faire dans mon cas. Dans un premier temps, il ne dit rien. Puis tout à coup, comme s'il venait de comprendre la gravité de la situation, son visage s'illumine. Ah, j'ai compris, tu peux plus retourner dans l'océan, c'est ça Est-ce que ma lavire t'a chassé « Quoi Quoi ?» Tandis que je l'observe, tous mes espoirs s'évaporent en un clin d'œil. « Génial Je ne vais jamais sortir de mon pétrin. » Et ce mal de crâne qui ne cesse de s'intensifier. « Mais alors, ça veut dire que tu vas mourir ici ?» Le mec, il dit ça calmement. Hein « Hein Mais où va-t-il pêcher des trucs pareils ?»« Non, je t'assure, je ne compte pas mourir tout de suite. Hein. » Retenant un soupir d'impuissance, je tâche de contenir l'angoisse qui se diffuse en moi. Je voudrais juste trouver une explication à ma présence ici, je crois qu'on m'a tendu un piège. Alors est-ce que par chance tu connaîtrais un garçon qui s'appelle Adam Ton frère pourrait-il le connaître Je connais pas de Adam, mais peut-être que mon frère le connaît. Et celui qui t'a piégé, il le trouvera aussi. Il n'y a pas de meilleur chasseur que lui. Désolée, je commence à avoir mal aux yeux. Je mis mes lunettes, c'est vrai. Allez, c'est parti mes lunettes pour les écrans. Ah, je suis désolée, j'ai vraiment les yeux sensibles. Mais en tout cas, faut pas rester là. Tu sais, la nuit tourne vite en cette période de l'année. Ici, c'est dangereux. Je risque de me faire gronder. Bon, ce petit garçon n'est peut-être pas au fait des nouvelles technologies, mais il n'en demeure pas moins déterminé à m'aider. Même si je fais peut-être une erreur monumentale en lui accordant ma confiance, cela me rassure un peu de savoir que je suis pas totalement seule. Dis, avant qu'on y aille, tu peux me dire où on est exactement. Sur l'une des plages de la baie d'Opal. Mais allez, viens, faut pas traîner je n'ai pas le temps de rétorquer quoi que ce soit que sa petite main tiède emprisonne la mienne avec une ferme résolution. Alors, tout en me demandant si son fameux frère est du même acabit que lui, et s'il ne se fiche pas complètement de moi, je me relève péniblement. Complètement désorientée, je n'ai qu'un autre choix que de suivre mon jeune guide. Au fait, moi c'est Eki. Mais ben, je vais lui dire mon prénom. Oui, c'est un enfant, tout. Moi c'est June. Ma navire, s'est donné de jolis noms à ses enfants. J'aime beaucoup le tien, June. C'est magnifique. « Merci, merci. » Sa petite main soudée à la mienne, je le suis docilement sur quelques mètres. « Jusqu'à ce que... Mmh. »« Jusqu'à ce que là, à l'intérieur de ma tête, une vive douleur ne me perce violemment les tempes et me porte le souffle. »« Oui. »« Brutalement, je me sens perdre pied. Mon corps se dérobe sous moi. Je suis comme aspirée par une force invisible. »« Indécidément. Il se passe quelque chose. »« Oui, en effet. J'avais compris. »« J'ai une vision confuse, incompréhensible. » Il y a du vent, beaucoup de vent. Tout à coup, je me tiens devant une falaise. Derrière moi, un grand animal se dresse, fier et intimidant, sa silhouette, luisant sous la clarté lunaire. Oh qu'il est beau, ce cerf! Je ne le discerne pas complètement, mais ses prunelles insondables me mettent à nu. Je frissonne. Il ne bouge ni n'émet le moindre son. Il se contente de me fixer, de ses iris incandescents dans lesquels je peux lire une infinie sagesse. Ah, c'est le gardien de la forêt, n'est-ce pas Puis plus rien, le vide, l'obscurité, l'éveil. Mes doigts ben, se crispent convulsivement sur le sable et j'écarquille les yeux, en reprenant subitement conscience de mon environnement. Enfin, décidément, on va y rester combien de temps sur cette plage <rire> Bon sang, c'était quoi ça encore mon cœur se lance dans une nouvelle course folle. Presque au même instant, je réalise avec stupeur qu'il fait quasiment nuit, que de lourds nuages opaques ont envahi le ciel, donnant à la scène une dimension presque sinistre. Bah, il m'a laissé les planter là, le petit garçon, c'est ça l'idée Dans le même laps de temps, je réalise que l'eau des vagues me remonte jusqu'à mes cuisses. J'y vois mal, mais à mes pieds, il me semble pourtant bien discerner et qui tente vainement de me retirer les chaussures, ou du moins, de tirer dessus pour me ramener vers l'eau. Il euh, reste sans froid, sans porter, essayer de le rassurer. Est-ce que je m'emporte Parce que là, il essaie de me noyer concrètement. Je vais m'emporter, parce que j'ai envie de m'emporter. Décidément, j'en ai marre d'être de m'évanouir, de ceci, de cela. Mais arrête, bon sang Ah non, j'ai appuyé trop vite. J'ai cru que tu étais en train de mourir, parce que tu pouvais pas vivre longtemps hors de l'eau. À sa voix chevrotante, j'imagine aisément son regard s'emplir de larmes. Le bruit de son reniflement achève de me ramener les pieds sur terre. Oh, le bichon Je suis désolée, je t'ai engueulé tous ces mauvais présages vont vraiment me rendre folle. J'ai le corps glacé, pourtant je surchauffe violemment au fond de moi. Je le sens dans mes muscles, dans mon crâne, partout. Non, j'ai juste eu un malaise, ça va mieux maintenant, je crois. Ceci dit, la mine défaite est certainement livide, je tente de ne pas paraître trop perturbée en me relevant. Fais attention quand même, il est gentil. J'ai été inconsciente longtemps à ce que je vois. Je suis désolée si ça signifie que tu vas te faire gronder par ma faute. J'allais pas te laisser seule, mais tu faisais vraiment peur en tout cas. « Merci. Attends, comment ça je faisais peur ?»« Tu regardais le ciel sans cligner des yeux. Je t'ai appelé plein de fois, bousculé et tout, mais tu ne bougeais plus. Hein »« Ah, dissociation, déréalisation. »« Tiens, tu devrais boire quand même, on ne sait jamais. Tu manques peut-être d'eau. »« Ouais, je passe certaines descriptions, hein. moi je les lis rapidement, mais bon, voilà quoi. Après, je vais plus avoir de voix en plus. »« C'est idiot, mais cela provoque en moi une émotion nouvelle. » Je ne peux m'empêcher de lui adresser un regard rempli de gratitude en lui retournant machinement la gourde. Maintenant, si tu peux marcher, je pense vraiment qu'on devrait repartir. Bah, ben, je te suis, mon gars, parce que je sais pas où aller, de toute façon. Quoi qu'il ait pu se passer la nuit dernière, je suis de plus en plus convaincue que c'est lié à ce rayon de lumière. Et ça ne m'inspire rien de bon. Effectivement, c'est assez logique. Viens Sa main ça rime à la mienne. Et c'est drôle comme à cet instant, j'ai eu l'impression d'être une poupée de chiffon entre ses doigts. Au moins, je ne suis pas totalement livrée à moi-même. Le remercier, oh bah oui, on va le remercier quand même. Merci d'être resté. Merci de ne pas m'avoir laissée ici toute seule. Les minutes s'égrènent ainsi, lentement, comme si même le temps tournait au ralenti. Et j'ai chaud, puis je frissonne. J'ai l'impression que mes paupières s'alourdissent traîtreusement. Finalement, une forêt. Ce n'est qu'une fois parvenue à sa lisière que je m'autorise une pause, me retournant pour jeter un dernier coup d'œil à cette plage inconnue. Mais alors Regardant au-dessus d'Elki, je remarque que les nuages se sont éparpillés dans le ciel. Sous mes yeux écarquillés, ce sont désormais deux lunes qui trônent, conquérantes, au milieu d'autres astres magnifiques. Tout à coup, le souffle me manque. Waouh, je crois que j'aurais peur et en même temps je serais fascinée par la beauté du truc. Cette fois, ça ne peut pas être le fruit de mon imagination. Si les jambes qui flageolent, le cœur qui bat furieusement contre ma cage thoracique, me donnant le tournis. Et j'oubliais qui J'en oublie ma fatigue, j'en oublie la douleur lancinante qui me racle toujours les os. Je voudrais juste que cela ne soit qu'un rêve, ou même un cauchemar. Mais tenter de se réveiller de ce rêve qui n'en est pas un est impossible. Mon Dieu, mais pourquoi y a-t-il deux lunes dans le ciel Désemparée et sous le choc, je porte une main tremblante à mes lèvres. C'est terminé, j'arrive plus à réfléchir. J'aimerais pleurer que mes larmes voient la vue de ces astres-là, à la présence inexplicable, étrangement douloureuse. Mais mes yeux sont désespérément secs, il n'y a que mon cœur pour rester vif et douloureux. Il n'y a que ma peau embrasée pour trahir mes mois en se mettant à me brûler le corps tout entier. Hey, qui « qui mais regarde le ciel !» À cet instant, tout comme j'ai senti mon cœur se morceler, j'ai entendu ma propre voix se briser en s'évadant de mes lèvres. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Elle s'est évanouie, c'est ça Voilà. <rire> L'obscurité revint mon l'essence. mais cette fois-ci, elle m'épargne un chaos émotionnel en happant ma conscience. Je n'ai pas pu lutter. Ok Aurais-je seulement pu Oh là là, succès à débloquer Donc ça, c'est les chapitres que j'ai déjà fait. Très bien au niveau de l'avatar, est-ce que je peux faire quelque chose Ah, je peux ajouter des personnages plus tard, c'est plutôt cool, ça. Bah modifier l'apparence, j'ai rien encore, non Ah, oui, non, c'est pas développé. Ça, c'est des vêtements. Il y a d'autres fonds. C'est joli, ça. Mais bon j'ai pas assez de gemmes en fait donc je vais garder celui-là. Ah ça coûte des sous, bah vas-y. Est-ce que je mettre des tailles sur ma peau C'est bien, on peut se mettre des taches, des taches de rousseur, c'est vraiment chouette. Comme j'en ai pas, j'en mets pas. Ouais j'aime bien faire les personnages qui me ressemblent un minimum à chaque fois. Les sourcils. Alors moi j'ai des sourcils foncés. Je vais essayer de me foncer les sourcils. Ah, oh, dis donc il y a du choix là, voilà, j'ai l'air méchante, méchante, là, j'ai l'air triste, pas des sourcils normaux. Là, j'ai l'air intriguée, là, j'ai l'air un peu, un peu triste. Bon, voilà. Non, c'est pas bien ça, j'ai rien dit. Euh, lesquels j'aimais bien Non, page 1, alors. J'aime bien ceux-là, ils font un peu effronter arrogante. Voilà, j'ai les sourcils noirs, donc euh, je vais mâcher ces sourcils, il faut que je fasse les familles sous. Est-ce que je me mets un petit rouge à lèvres Je vais d'abord voir ce qu'il y a d'autres. Lingerie, j'ai pas, vernis. Oh, je peux mettre du vernis, sympa. Ah mais ben non, j'ai du vernis noir, j'aime bien. Euh, ceinture, ceinture. Est-ce que je peux l'enlever je peux pas l'enlever. Ah, je peux me déshabiller. Bon, c'est parti. Eh bien, je vais remettre. Euh, je vais d'abord voir que ce que j'ai, Est-ce que je compte pas acheter de vêtements pour l'instant. Par contre, le top, je suis pas très fan. Je suis pas un autre truc. Je suis pas un débardeur, non. ça va pas très bien avec le bas. Ouais, bon, non, je vais garder mon haut. Ok, collier, je vais garder mon collier aussi. Je sais pas, d'accessoires, maquillage, pour faire rock, oui, j'aime bien. Je peux avoir les yeux blancs, c'est sympa ça. Non, j'ai les yeux marrons. J'ai vu marron foncé, donc allez, c'est parti. Un accessoire, un petit foulard Sympa un petit foulard Est-ce que je m'achète un petit foulard Ouais, j'adore Allez Ah merde il était cher 140, j'avais pas vu Bon c'est pas grave J'aime bien les chaussures bohème aussi Moi je vais garder mes chaussures ok. Sanctuaire, qu'est-ce que c'est sanctuaire Mes souvenirs D'accord L'encyclopédie. Oui, donc ça, ça vous explique les origines du monde dans lequel on est. D'accord. Bon, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même si ça vous intéresse. Il y a aussi des plantes. Un vestiaire pour l'instant, il n'y a pas. Personnage, voilà, ça se débloque petit à petit. Il a 9 ans, 1m43, il a 1m81 lui. Euh, la tribu des maraquines, joyeux, optimiste, attachant, têtu, curieux, réfléchi, vif. Ah, ça c'est un enfant que j'apprécie, il a l'air fort, adorable. C'est sympa, c'est sympa, franchement ça donne grave envie de continuer le jeu. Ça c'est la carte du monde, Donc, pour l'instant il n'y a pas grand chose j'imagine, peut-être que ça se complète après. L'histoire on est là, quand est-ce que j'ai mes points là Oh dans 4 heures c'est long, Peux que je change de coiffure Oh, cette coupe, je ne me plais pas trop. Ah, j'aime bien, ça fait Daenerys, mais bon. Oh, on peut être chaud. Bon, c'est très bien. Donc ça, c'est ma coupe à moi. Oh, c'est joli, ça. Oh merde, c'est bloqué. Oh, j'adore les cheveux bleus. Je vais peut-être me prendre ça. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre à Oh, des coupes afro. Regardez, c'est super sympa, ça, pour ceux qui ont les cheveux comme ça. Ou même pour ceux qui ont juste envie. C'est trop bien, j'adore. Quelle bonne idée. Ah, les beaux cheveux longs. Oh, j'aime pas trop que la coupe par rapport à son visage, ça lui va pas très bien. Non, je vais garder ma coupe de cheveux moi. Mais j'ai juste changé la couleur. Euh, parce que le rouge, je le trouvais pas si roux que ça. Je crois que je vais prendre cette couleur. C'est vraiment une couleur de cheveux que je kiffe, ça. Ou oh, celui-là. Non, celui-là j'aime bien. Allez. J'achète. Oh merde, ça coûte des gemmes, j'ai pas assez de gemmes. Oh. Je vous reprend quelques jours après pour une rapide conclusion. Dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu. C'est dommage que vous n'avez pas pu en voir un petit peu plus. Mais j'ai reçu un message de la part des développeurs et ils sont OK pour qu'on filme le prologue et le chapitre 1, mais pas au-delà. J'avais été jusqu'au début du chapitre 2 dans lequel on voit un des premiers prétendants mais du coup je peux pas vous le mettre en ligne. Malheureusement vous voyez pas grand chose de l'histoire, on voit un seul personnage donc franchement je trouve ça un petit peu dommage. J'espère quand même que ça vous a donné peut-être envie de découvrir ce jeu. Comme on n'a pas vu les prétendants, je vais vous en faire une petite présentation rapide. Le premier s'appelle Dane. Il est décrit comme le type au sale caractère, mais qui a un côté quand même attachant. C'est vraiment le mec un peu imprévisible. Et moi, il me fait beaucoup penser à Castiel d'amour secret pour ceux qui ont joué. Pour moi, c'est clairement le Castiel du jeu, en fait. Vous avez aussi Ezel qui est le joueur préféré de la plus grosse partie de la communauté, a priori. J'avoue qu'ado, j'aurais sûrement croché dessus aussi solitaire, méfiant, tourmenté. C'est clairement le bad boy 2.0 du jeu puisque le premier bah, c'est Dane mais vous savez lui c'est le bad boy Jacob dans Twilight alors que là on est sur le bad boy version Edward dans Twilight. Vous avez aussi Arakan qui est donc le grand frère de Heikki, le petit garçon que vous avez vu. C'est lui que j'ai eu au tout début du chapitre 2 et je dois avouer qu'il m'a fait plutôt bonne impression pour l'instant. Je pense qu'on est sur l'archétype du guerrier un petit peu euh, stoïque fort, courageux, etc, mais qui montre pas spécialement ses sentiments. Et a priori, il aime bien les nanas qui savent se démarrer toutes seules, et étant moi-même plutôt indépendante et pas spécialement fan des grands déboires sentimentaux, je dois avouer que c'est plutôt un personnage qui pourrait me plaire. C'est pas mon chouchou pour l'instant dans l'histoire, mais selon, une fois encore, bah, le développement et d'où ça des persos que j'ai hâte du coup de rencontrer, ça pourrait potentiellement quand même être un de mes crushs. À voir L'avant-dernier, c'est Toril et il a l'air aussi mystérieux que protecteur. Il est décrit comme quelqu'un voilà plutôt charmant qui va a priori un peu prendre soin de nous, nous guider. Bah, J'arrive pas trop à le saisir, j'avoue juste avec l'image. A voir peut-être que s'il a un profil plutôt euh, sensible ou intelligent, ça pourrait aussi me plaire. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas mon crush en tout cas. Et je termine avec Syl qui est pour l'instant mon crush potentiel, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Il est décrit comme quelqu'un de paisible et de bienveillant, et a priori c'est le gardien de la nature. Trois grosses qualités que j'adore chez les gens, et en plus je le trouve grave beau, franchement les cheveux longs ça gagne toujours des points. <rire> voilà, j'aime trop ce qu'il dégage, franchement. J'ai vraiment hâte de le rencontrer pour voir si ce sera bel et bien mon crush ou pas. C'est tout pour les prétendants, même si a priori il y a une rumeur selon laquelle il y aura peut-être une fille, mais on n'en sait pas trop, voilà, il y a juste eu des visuels, une silhouette, j'ai pas spécialement recherché l'info aussi pour pousser, mais sachez qu'il y a moyen qu'il y ait un personnage féminin dans nos prétendants. Sur ce, je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a quand même donné envie. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est poursuivre le jeu. Et comme je peux pas filmer la suite en vidéo, je ferai potentiellement un petit trade sur mon compte Twitter sur lequel je vous tiendrai au courant de mon avancée, avec quel personnage j'ai choisi de faire route, etc. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.